De la chance. Ah non, c'est pas très gentil. Je suis. Ah, oh, je suis revenu. C'est quoi Eh, hey. non. Trop... C'est tellement beau! C'est tellement beau! C'est la Kate? C'est la Kate qui vient de. En oh vrai, ce boss. C'est la Kate qui vient de carrer. Hein. J'y croyais pas une seconde. J'y croyais pas une seconde. Suffit que je sois nu. En termes de perte bien sûr. Pour que ça arrive. C'est incroyable! Incroyable! Et La <rire> Triche, c'est assistant, bien sûr. Il y a ça. Ok. Non, il suffit que je sois nu et que ça arrive. Ok, ok. Ouais, Fléo et Nurse sont ta tape donc c'est normal que... Ça. Est ce qui reste ici Est-ce qu'il reste pas ici Est-ce qu'il sort Me. Me. Ok. Je vais l'aider. C'est pas giga l'idée euh, du siècle, hein, mais. Oh Oh, trop marrant Trop, trop marrant. Faut pas rester là. Faut vraiment pas rester là. Hyper stylé ce qu'il y a dans la... Dans la cave. Hyper stylé. Et on n'a pas fait encore les l'event. Ah, je crois que l'event est là-bas. Je crois que c'est ce qui est en surveillance. Et le moteur là-bas. Je crois qu'on a fait le moteur au milieu. Non, non, non, c'est pas. C'est un moteur qui est en surveillance, donc qui a bénéficié d'une un, modification de, de perk. Soit parce qu'il y a quelqu'un qui répare un moteur à côté, c'est possible. C'est ça, il y a quelqu'un qui répare un moteur. C'est la perque de Cheryl. Donc je vais espère que je vais arriver. Attends. Non. Je vais pas arriver, attends. Parce qu'il va venir ici directement. Il doit avoir la euh, paire qui le rend indétectable. C'est ça Il y a un hit dessus ou pas Ok, je crois qu'il essaie de s'en sortir. Non, non. Tu vas te faire libérer ou quoi Ouais, tu te fais libérer. Parfait. Moi, je vais retourner là. Il va savoir hein, que je le pas J'utilise ma trousse à outils qui a été euh, récupérée dans une caisse à outils, dans une euh, caisse. Par contre, ouais, là il est en mode euh, tunnel, il a la dalle là. Il a la dalle. Il suit l'autre. On va réparer le moteur au maximum, en espérant qu'on répare le moteur là tout droit, Il y a quelqu'un ici. Et j'espère aussi que euh, la DS. Pour changer un peu la donne. Là, nous aurons quelqu'un peut-être qui répare. Ok on va arriver à un moteur, donc ça c'est très bien. Oh il a des. Très bien. Ça, ça change un peu la donne. Bon je veux bien prendre le risque d'être la cible de.. Monsieur Fléau Voilà. Non Voilà. Parce que j'ai vu l'autre qui était en train de se soigner. Donc, euh, pour moi, c'est pas possible, en fait. De la tirer là. Oh Voilà. Enfin, je tombe, c'est pas grave, vraiment. L'autre était déjà P1. Il est passé P2, déjà. Si j'avais conti si continué tout droit... Voilà, si j'avais continué tout droit, il se serait fait hit, ça aurait été la cible à privilégier. Donc là, je veux bien sacrifier ça. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment, du cop. Sauf si bien sûr... Voilà. Sauf si bien sûr on a ça. Non, mais monsieur, faites pas ça, monsieur. Mais faites pas ça Tiens mais. <rire> C'était bien joué mais après moi je veux bien aider l'équipe, regardez. Bon on a une sortie là. Hein. suffit qu'il y en a un, qui est bon. Oh c'est horrible hein. Ouais ouais ouais. Ouais ouais, tu as ça il ouais, n'y a pas un. Hein. Je l'emmène. Très bien, allez, les filles. Allez, les filles. Allez, allez, allez, allez, allez, les filles. Mais. Euh... <rire> Là, pour le coup, il a été. Euh... Taisekulos merci beaucoup pour les 11 mois, merci pour le sabre. On va essayer de lui faire une, une cover, pas une chanson, mais vous avez compris. C'est Carnelia, ça va au top, je te remercie. Y a pas de palette, hein. ah non, il est passé par dessus. Y a pas de bureau. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu qu que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Qu'est-ce qu'il refait Qu'est-ce qu'il aura fait Qu'est-ce qu'il aura fait Là on peut aller tout droit hein. Non Ok Faut couvrir par là Faut qu'il vienne là Non Allez Allez Faut que tu viennes là Oh non oh mais elle est partie à l'opposé Non, c'est du foutu. Hein. Il y en a une qui est partie. Là, si... Oh DS, ok. C'est ok, c'est ok. Il y en a un qui a DS. Est-ce qu'il va partir Est-ce qu'on peut lui sauver la vie quand même On va aller tout droit. Ah non, elle est partie en direction d'une porte malgré tout. Ok. Attention ah, J'espère que l'autre euh, partie est libérée.